Et bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 215 de Stage 1 et nous allons jouer aujourd'hui à Dragon's Revenge. Dragon's Revenge qui est un jeu de flipper. On n'avait jamais fait encore et on est sur Mega Drive. Et donc euh, on va y aller, c'est parti. Ouh, le dragon qui crache des flammes. Donc c'est un peu spécial le euh, gameplay de flipper euh, sur Mega Drive. Bon, on va essayer de s'en sortir. J'ai dû recommencer plusieurs fois pour configurer les touches qui n'avaient absolument rien à voir avec, euh, avec la, la configuration. Euh, euh, logique en fait euh, sur une manette sur une manette ça aurait été les boutons euh, les boutons aux extrémités mais sur clavier bah eh ben, du coup c'était inversé la droite était plutôt vers la gauche du clavier et la, la gauche vers la droite du clavier donc c'était un peu le bordel j'ai dû recommencer plusieurs fois et euh, nous voici je vais essayer de me débrouiller donc voilà c'est un jeu de flipper tout ce qui est le plus euh, normal après euh, voilà il y, y a un thème avec les dragons avec les petits ennemis qu'on peut, qu peut détruire au passage Hop là Ah non Je suis tombé Ah bah c'est bon, j'ai toujours, toujours ma balle il me, reste, il me reste 3 balles à jouer pour finir cette partie Ah non Ah. Donc En fait c'est toujours, toujours un, peu, un peu tendu Tendu à jouer ces trucs, je sais pas, il y, y a des champions Ah la tête Qu'est-ce qu'elle est, -ce qu elle, est Elle est pas belle hein. On va essayer de la taper non, elle n'a rien à foutre. Ah non, si c'est bon. C'est bon, elle a, elle a disparu. Je sais pas trop ce que ça fait. En fait, c'est tellement... Euh, on arrive dedans, on sais sait pas trop qu'est-ce que tout fait. Donc là, je viens de détruire les ennemis. Et, euh, et regardez, il y a une flèche voilà, qui est apparue dans la tête du dragon. Ça me donne une sorte de niveau bonus où je vais détruire des euh, araignées qui sortent d'un arbre. Pas beau. Hop. Non Ah sur ton milieu. Yeah, yeah. Non bonus. Bon ça m'a donné quand même quelques points. J'aimais la musique de... Du no bonus. Ah, c'est assez, assez sympathique. Hop, on monte direct en haut. Donc il y a tout un tas de niveaux bonus comme ça oh. euh, qu'on peut, qu peut choper. Ok, elle voilà, est restée bloquée. Voilà c'est bon. <rire> je cru que ça allait rester bloqué, j'avais peur. Allez Oh, je vais pas me plaindre, ça fait des points, mais bon. Voilà. Oh, j'ai tué le mec Le mec qui était au milieu, là, je l'ai tué. Hop. Ah non, j'ai encore perdu. Ah, ça y est, je crois bien que cette fois-ci, j'ai perdu ma balle. Euh, balle left 2, voilà. Donc euh, oui parce qu'en fait euh, avant, de, avant de donner la balle là c'est à compter les points et en fait bah ça veut dire que vous avez perdu votre balle. Si, si la relance euh, il compte pas les points en fait euh, une sorte de points bonus par rapport aux choses que vous avez faites. Hein. Euh... Là ça rapporte plein de points ce petit coin ce petit coin la balle tourne vachement dedans ça rapporte plein plein de points. Ah oh, bah l'air atterri à l'endroit. Euh de départ. Bon, on va essayer de la relancer. Allez, hop là. Elle c'est nickel, elle est relancée en haut avec ce, ce petit ressort. il y a un diamant, là. Je ne sais pas quoi il sert non plus. Au final, il n'y a pas tellement de... avec un seul il y a la lumière qui s'éteint de temps en temps aussi, je ne sais pas pourquoi. Et au final, donc il n'y a pas tant de trucs différents au niveau de ce jeu. Euh moins voilà vous avez des petits des petits niveaux bonus voilà encore on va on atterrir va dessus euh, je vais essayer de, de marquer des points comme tout à l'heure voilà toujours des points des points c'est des points ah non il est retombé no bonus Ah la musique je voulais la je vous la laisserai la prochaine fois que je la prochaine fois que je fais un petit bonus comme ça elle, la petite musique elle est elle est trop bien <rire> C'est peut-être la... Une des choses qui sont les qui sont les mieux, c'est la... la musique. Voilà, donc ma balle a été relancée. Ah non Je crois que je l'ai perdu Donc euh, non, en fait non, du coup... Euh, il me reste une avant de perdre. Donc là, il y a une, or... une sorte d'autre niveau bonus. En fait, vous avez des ennemis toujours qui tombent. Et vous les tuer. Normalement, ils ouvrent la porte du niveau menu. Mais bon, là, on va redescendre. Malheureusement, c'est pas pour moi, non. Allez, il va se bloquer ici, là, c'est bien ça. Fais des points, fais des points, fais des points. Hop là. Ah bah ben non, il veut pas rentrer dans la tête du mec, hein. Tant qu'il tant qu a pas fait sortir les ennemis, vas-y. Ah, voilà. Il a ouvert la bouche. les ennemis qui sortent. On dirait que la lumière s'éteint avant que les ennemis sortent. Oh non Oh, elle est tombée Voilà, ma dernière balle Et on continue notre folle aventure Aïe On va essayer de pas perdre trop vite Je vais essayer au moins de, de rentrer dans un truc bonus avant, de, avant la fin du jeu Ah Pourquoi, pourquoi on a des bruits là-haut Alors, euh, chaque fois que je passe là-haut J'entends des bruits de femmes qui, qui gémissent. Mais ah Ah c'est un peu pervers ce jeu, je trouve, hein. tap, tap, tap, tap. Tap, tap, Allez, encore un ennemi, j'essaye de re rentrer dans mon niveau bonus, peut-être. Je ne sais pas. Ah oh non, perdu. Terminé. Match. Alors, ça, c'est un truc aléatoire. Hop, voilà, je gagne 400 points supplémentaires, je pense. Allez, non, ça se rajoute Non. Bon. Et ben voilà, ce sera tout, on va s'arrêter là, donc ce sera tout pour euh, Dragon's Revenge sur Mega Drive.